Nous voulons utiliser ces quelques moments qui nous restent pour se rappeler de quelques signes et consignes que nous avons reçus. Pour ceux qui, que nous aimons, faire, mais pour tout le monde, nous vous demandons de respecter scrupuleusement les mesures prises par les autorités de même que les gestes barrières, et de contribuer ainsi à la lutte contre cette pandémie, d'éviter le regroupement de personnes, ce qui nous permet de limiter la transmission de virus par voie orale. Dans la mesure de possible de rester à la maison. Ici, si on doit sortir de respecter la distance d'au moins un mètre. Saluez-vous de loin. Évitez les embrassades ou de se serrer les mains. Lavez-vous les mains aussi souvent que possible. Avec une solution spéciale. Ou avec de l'eau simple. Mais pour suffisamment de temps. Là, je vous donne une astuce pour apprendre les tout-petits à se laver pour assez de temps. Parce que souvent, c'est vite fait. Et pendant qu'ils se lavent, on leur demande de chanter. Joyeux anniversaire, Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, anniversaire, joyeux du Seigneur, jusqu'au jour du Seigneur, que Dieu vous bénisse, Seigneur. voilà, ça fait 20 secondes. Wanat dans votre coude. ou Dans, ou dans, ou dans un, un mouchoir, dans mouchoir. Qui est jetable. Il dans une place appropriée. Dans une et pas sur la route ou de le laisser à la maison on peut éternuer dans le coude parce que si on éternue tous dans la main on peut le transmettre plus facilement alors si vous soupçonnez une infection et vous voyez l'apparition de quelques symptômes. Le des problèmes pour respirer. Une, une toux sèche. La fièvre. Le mal aux articulations, aux muscles. Une combinaison de ces signes. Reste, restez à la maison. Si possible, isolez-vous de votre famille, les autres. Si vous... N'allez pas directement dans un hôpital, un centre médical. Une clinique pour éviter toute contamination potentielle. Car il y a un risque d'infecter les autres personnes. Ou si vous ne l'avez pas encore attrapé, de l'attraper lors de ses contacts. Restez chez vous suivez ces signes Si Il y a une aggravation ces signes passe Alors c'est là où vous appelez maintenant les numéros donnés 101 numéro 101 numéro Principal. Le numéro 109 aussi. L'équipe d'intervention vous contactera. Vous examinera. Et vous produira des conseils à conduire, des conduites à tenir. Nous pouvons faire une liste de, de différentes consignes. Continuons à prier surtout. Nous allons faire une liste de ce pourquoi on peut prier. J'ai noté 6, vous pouvez ajouter Priez à notre Père Céleste d'aider ceux qui sont malades et de protéger ceux qui ne sont pas encore. De prier à notre Père Céleste, de donner aux dirigeants pendant ces moments toute la sagesse. Afin qu'il nous conduise pendant cette pandémie et cette incertitude économique. Que notre Père Céleste aide tous ceux qui sont obligés à travailler, santé ou autre. Pour Une protection spéciale, le courage. Nous prions qu'il renforce notre église mondialement. Et ici. Comment nous, nous pouvons répondre aux besoins de ceux qui sont autour de nous. Nous prions qu'il calme nos peurs. Et que l'Esprit Saint remplisse nos cœurs d'espoir, de joie, de paix, et que nous continuons à avoir la confiance en lui. Et que nous utilisons ces moments difficiles pour transformer nos pensées, notre style de, de vie, notre parole. Nos actions à l'image de Christ. Je suis sûr que la liste peut continuer. Merci beaucoup que Dieu nous bénisse et nous protège. À bientôt. A bientôt.